Oui, je sais, il y a l'Afghanistan, les antivax, les antipasses, le rapport du GIEC, le réchauffement climatique, la disparition de la biodiversité. Et moi, euh, dans tout ça, j'ai décidé de juste faire des annonces. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ces quatre ou cinq derniers mois. Donc vous l'avez vu, la production de vidéos a vachement diminué et pour cause bah, j'ai été pris par deux gros engins. Le premier étant bah, le travail, hein, j'ai accepté du taf sur euh, deux tournages en simultané. Quand je bosse sur un tournage c'est généralement pendant 3 mois. Euh, autant vous dire que là ça n'a pas été simple du tout. Et le second engin étant ma reconversion en papa célibataire, comme ça vous saurez tout. Et ben vous comprendrez que ces quatre ou cinq derniers mois c'était pas facile de sortir du contenu sur la chaîne. Pourquoi pourquoi je vous raconte ça Eh ben parce que dans mes moments de libre, qui étaient euh, d'une rare intensité, souvent négative, mais intense quand même, j'en ai profité pour faire ce que tout artiste qui se respecte fait dans ces cas-là. J'ai utilisé cette intensité pour en faire une œuvre. Une œuvre collective, en l'occurrence, avec euh, ma boîte Sunday des Pistoles Studio. Donc voilà, j'en ai profité pour écrire un scénario de court-métrage. Et je ne vais pas vous demander d'argent ce court-métrage sera tourné par des moyens de production tout à fait standards euh, dans le courant du mois d'octobre-novembre, et donc je vous annonce que je vais sans doute euh, vous en reparler, même vous inciter très fort à aller le voir quand ce sera possible. Je vous lis quand même vite fait la logline. « Prisonnier d'une étrange pièce blanche, Lazare lutte au fil des jours contre la folie qui s'empare peu à peu de son esprit. » Donc voilà, là vous avez le strict minimum. Je ne peux pas vous lire les synopsis, parce que les synopsis sont pour l'instant techniques, c'est-à-dire qu'ils spoilent tout le film. Ce pas des synopsis destinés à apater le spectateur. Euh, je ne peux pas vous en dire plus sans spoiler toutes les surprises. Et c'est pas la peine de venir me dire « Ah oui, euh, c'est comme dans ceci, c'est comme dans cela, euh, THX, machin, euh, Cube, euh, oxygène truc-muche. » On le sait, on le sait que ça... logline fait penser à ça. Mais croyez-moi, cette histoire-là, elle n'a jamais été filmée. Tout autre chose maintenant, je serai avec plein de collègues à Nancy le 11 septembre pour participer à la bien nommée nuit zététique. Ça tombe très bien, moi qui me couche à 21h depuis que j'ai une fille, ça va être simple. Et je serai aussi au Rec de Toulouse qui m'ont joyeusement piqué le nom de mon prochain format euh, sauf que là c'est l'acronyme de Rencontre de l'Esprit Critique moi c'était Ressources, Énergie, Climat mais c'est pas grave il euh, y a assez de place pour tout le monde le 18 septembre donc on se retrouve euh, au Rec de Toulouse là, là par contre c'est en vrai c'est IRL euh, toutes les infos sont en description et c'est un réel plaisir pour moi de retourner dans cette ville que j'adore parce que je m'y suis toujours senti face à un public de gens euh, vraiment très bienveillants enfin du moins ça c'est quand je faisais ma web série Geek on va voir il euh, y, y, y a 10 ans en plus, hein. donc euh, on va voir si c'est toujours pareil 10 ans plus tard avec la athétiques. Sur ce mois d'août, je serai aussi euh, invité le 19, 26 et 29 août à jouer sur la chaîne de Aurélien Porteau, que vous connaissez tous dans le rôle de Gauvin de Camelot. Euh, ben voilà, Aurélien m'a invité à venir jouer euh, sur sa chaîne à Codenames, puisqu'il a une, un Twitch où il fait des lives de jeux, de jeux de société, de jeux vidéo. Euh, je vous invite donc à venir voir ça, ça risque d'être bien fandard. Tous les liens sont en description. 19, 26, 29 août. En soirée. Et donc voilà, je voulais aussi vous annoncer que je vais donc reprendre progressivement les vidéos, euh, notamment deux épisodes de Méthode Z qui sont déjà tournés, et cette fois on va un petit peu monter d'un cran euh, dans le sujet. On a revu les bases un petit peu sur les quatre premiers, et ici on va aller chipoter à des trucs euh, vachement moins maîtrisés par la commu, comme le fameux effet Dunning-Kruger. Euh, c'est pas pourquoi je prends l'accent, Donning-Kruger, euh, je doute fort que même si vous savez ce que c'est, vous savez ce que je vais en dire. Et puis parce que c'est indispensable, on finira cette première saison de Méthode Z par une petite introduction au thème de l'intuition et du bon sens. Euh, là aussi, gardez-vous bien de croire que vous savez ce que je vais en dire, parce que croyez-moi, vous ne vous savez pas. Bon, alors voilà, tout ça, c'est pour vous dire que dans les prochains mois, je vais euh, bah, immensément restructurer ma vie, mon emploi du temps, mon quotidien, donc à commencer par euh, déménager, réorganiser mon temps de travail, et puis surtout, surtout, je vais avoir beaucoup plus de temps de travail. Et si tout se passe bien, à l'issue de cette réorganisation, je pourrai me payer le luxe de refuser les tournages qu'on me propose pour mettre en place ma nouvelle stratégie pour la chaîne, qui est pour l'instant euh, l'envie de développer d'une part des vidéos de méthode pure, parce que quand on parle de méthode, euh, il faut bien qu'elle soit quelque part. Et d'autre part, des vidéos d'application de la méthode. Donc oui, ça va débunker pas mal d'ici quelques semaines sur la chaîne. Aller mettre les doigts dans des fake news, de l'actu euh, et des vieux trucs, euh, etc. Donc, je vous rappelle le programme de cette seconde moitié de l'année, 11 septembre, la nuit sceptique, 18 septembre, les rencontres de l'esprit critique à Toulouse, en vrai, octobre-novembre, je tourne mon court-métrage, et pendant tout ce temps-là, bah, vous verrez apparaître les deux derniers épisodes de méthode Z, ainsi que des vidéos de méthode appliquée. On verra bien la forme que ça prend. Donc je ne suis pas en train de dire que je vais abandonner la bienveillance des trucs... Ah oui, on voit le dessin que ma fille m'a fait sauver. Ça c'est ma fille, tous les matins, elle me fait un cœur. Bon, c'est un cœur euh, sur la main. Et moi je lui fais un petit cœur sur la main, comme ça euh, on pense, euh, elle pense à moi, je pense à elle Voilà, c'est mignon. D'ici là, chers curieuses et curieux, abonnez-vous, activez les notifications hein, grâce à la cloche pour être tenu au courant de tout ce qui va sortir, soutenez l'existence de cette chaîne grâce à son Tipeee ou les autres moyens qui sont dans la description. Merci d'ailleurs hein, à tous ceux qui ont franchi le cap, euh, j'ai pas pris le temps de répondre à tout le monde encore, mais je vous garantis, en tout cas un truc, c'est que je me fais un devoir de tout lire, lire tous les messages qui sont associés à des soutiens. Et, euh, vos messages me font extrêmement chaud au cœur, m'encouragent immensément à chaque fois, euh, même pour les -tout, tout tout petits montants. Vous êtes... Euh, on sent que... Voilà, vous, je, je, je me sens utile. C'est très important pour moi. Et surtout, désabonnez-vous massivement de la chaîne de Clément Fraise parce qu'on dirait qu'il est en train de délaisser le mentalisme et la zététique pour se reconvertir en chaîne d'imitation euh, assez médiocre. Euh, je c'est triste comme ça, les gens qui, qui vont passer sur scène et puis qui se recyclent en, en, en un autre truc, comme euh, enfin, bon, voilà, des, des acteurs qui deviennent chanteurs. Clément, la chute. Il me reste donc à vous dire avec un ultime regard lunette de bien prendre soin de la méthode avec laquelle vous vous mettez des trucs dans le crâne.